raison, là où je vivrai toutes les saisons Ce soir j'abandonne ma maison J'irai m'allonger sous le buisson Je quitte ma vie Pour retrouver mon coin près du ruisseau, suivre son fil Léger et apaisé par le chant des oiseaux Enfin tranquille, tranquille Où la nature écrit au pinceau Quitter ma vie passage ici tellement rempli du bois comment il est la réunion c'est Tijan aujourd'hui nous voit Tyro ainsi soit-il avec trois accords si tu n'es pas abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour les prochains tutos n'hésite pas à mettre en commentaire également les tutos que tu aimerais apprendre à la guitare et puis euh, nous commence de suite après l'intro Alors nous allons voir les accords ensemble, donc le Ré, le Ré majeur, le Sol, le Sol mineur barré à la troisième case, Sol mineur et puis toujours un barré à la troisième case, nous avons le Do, le Do mineur. Voilà, trois accords, le Do mineur, le Sol mineur et le Ré majeur. rythmique de la main droite un peu en mode reggae bas bas bas ça fait bas bas haut bas bas bas bas bas ba, bas haut, bas Donc Ba, bas bas bas ba, bas oh, bas Ba, ba, ba, oh, ba, ba oh.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 Apaisé par le chant des oiseaux, enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau, sur mon fils. Voilà, <rire> commence sur le Do mineur, Sol mineur et le Ré majeur. Je pars pour mille et une raisons. Do, Sol mineur, là où je vivrai toutes les saisons, Ré majeur, ce soit j'abandonne ma maison, donc Do mineur, Sol mineur, j'irai m'allonger sous le buisson, Ré majeur, Do mineur. Donc, vous avez bien compris que la musique tourne sur une boucle qui fait Do mineur, Sol mineur, Ré majeur.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 Retrouver mon coin près du ruisseau Suivre son fil Léger apaisé par le chant des oiseaux Enfin tranquille, tranquille Où la nature écrit au pinceau Je quitte ma vie En sachant que je vous reverrai bientôt Doubois Donc voilà, la musique reste sur les accords du De Do mineur, Sol mineur, Ré majeur, Do mineur petite boucle et puis euh, voilà du début jusqu'à la fin en style et reggae. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à bombarder de likes <rire> et de mettre en commentaire les tutos que tu aimerais apprendre à la guitare et puis euh, si tu vois que c'est trop difficile pour toi encore les barrer et que tu débutes la guitare, je t'invite à aller voir cette playlist qui va s'afficher ici et puis euh, on se retrouve pour un prochain tuto, portez-vous bien. Doubois